Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour la deuxième fois de l'été, je l'avoue, euh, avec un swap tout à fait, euh, cette fois ce n'est pas un swap avec Margot de la chaîne Vivre Avec d'ailleurs je vous mettrai le lien de la vidéo du swap avec Margot si ça vous intéresse euh, Cette fois c'est un swap avec Buffy euh, de la chaîne Tout est politique une chaîne très bien qui parle de séries et de féminisme et qui récemment fait aussi à des vidéos booktube et donc je vous invite bien évidemment à aller voir la chaîne de Tout est Politique à aller voir aussi l'Instagram et le blog parce qu'il y a aussi un Instagram et un blog Quoi qu'il en soit, nous avons décidé de faire un swap sur le thème du féminisme avec... Euh, dans l'idée c'était on mettait un roman une BD ou enfin un truc avec des images quoi en gros euh, un truc à manger un truc de déco et il y avait un cinquième truc et un truc pop culture euh, donc je lui ai fait son colis euh, il y a quelques je ne sais plus quand euh, qu'elle a reçu et qu'elle va ouvrir elle aussi je vous mettrai le lien de sa vidéo bien évidemment dans la description et je vais tout de suite ouvrir ceci parce que j'ai très hâte <rire> je suis rentrée du boulot et j'ai vite installé ma caméra pour pouvoir filmer ça allons-y il y a un petit avantage il y a une ouverture facile C'est ouvert, c'est bon, c'est ouvert, c'est difficile avec le truc sur les genoux, j'ai chaud, j'ai tout qui dégouline, il fait très très chaud à ah, Montpellier, euh, oh là là. donc il y a une petite enveloppe pour Cordelia pour commencer, avec des petites cartes trop chou, oh, regardez c'est une carte de licorne qui est trop belle, elle brille, elle paillette, je suis très heureuse de faire ce swap avec toi je suis très pressée que tu découvres tous tes petits cadeaux, que je t'ai Attention, la seule licorne que tu trouveras est cette carte. Donc voilà, petite carte trop trop chou. Et ensuite il y a des petites cartes qui disent l'ordre dans lequel il faut il faut ouvrir les cadeaux. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 et un petit bonus. Et, euh, et moi-même j'ai fait aussi un petit bonus, j'avoue, je n'ai pas fait que suivre ce qu'on avait dit. Ton premier cadeau est une idée trouvée grâce à Goodreads, j'espère que tu ne l'as pas déjà. Alors ça c'est le risque, toujours, quand on m'offre des livres, le risque c'est que je les ai déjà, bien évidemment. Ou à défaut de les avoir déjà, que je les ai déjà lus. Un, hein avec un joli paquet, qui est très très bien emballé. Virginie Despintes, Vernon Subur, Subutex, que je n'ai donc pas et que je n'ai donc pas lu. C'est merveilleux. En plus, j'avais envie de lire euh, Virginie despeintes J'avais mis celui-là sur mon, ma liseuse, mais bon, je ne l'avais pas encore lu. Euh, du coup, ce sera l'occasion de l'avoir en papier et de pouvoir le lire comme ça. Voilà. Mmh, trop bien, j'ai hâte de lire. Ensuite. Le deuxième cadeau sera sûrement ravissant dans ton joli intérieur. Donc ça doit être le cadeau déco. Euh, numéro 2, c'est quoi ça 2, si, 2. Ah oh <rire> Ça me fait trop rire parce que bon, c'est presque... C'est pas ce que je lui ai offert mais ça ressemble. Euh, donc c'est une, une led cactus, une veilleuse. J'en ai plein des veilleuses, j'adore les petites lampes comme ça. Et là c'est un cactus, c'est bien parce que ce n'est pas une licorne, j'ai assez de licorne. Voilà, regardez comme elle est chou. On peut l'allumer, il y a des piles dedans Oui, il y a des piles dedans, magnifique. Je ne sais pas comment font mes, mes youtubeuses beautés comme ça, je crois. Ah, elle est trop chou. Ça va être mignon. Je ne sais pas encore où je vais la mettre, mais je lui trouverai une petite place. Trois. Ta troisième surprise est colorée, comme le drapeau qui t'est familier. Hum hum, c'est un truc rainbow. Trois. Un truc rainbow, donc c'est un truc pop culture rainbow. Ah non. C'est les trucs à manger. Et ce sont des bonbons rainbow et des skittles qui sont les fausses parties aux fruits. C'est rainbow. C'est des trucs à manger. C'est trop bien. Des bonbons, on n'a jamais assez de bonbons. Donc, qu'est-ce qu'il reste Il reste un livre et deux trucs que je sais pas. Ce 4M lot m'a semblé une bonne idée parce que ça avait l'air un chouïa féministe. <rire> ah oui, j'avoue que c'était un peu difficile des fois de... Enfin, le thème féminisme pour les livres, ça va, tu vois, c'est facile. Mais dès qu'il s'agit de trouver genre des bonbons ou genre de la déco, enfin... Enfin, tout de suite, c'est pas... <rire> ah mais, mais ça, c'est le livre, ça doit être la BD. Alors, c'est Histoire de la prostitution de Laurent de Sutter et Agnès Maupé, que je connais pas du tout, et qui est du coup euh, dans la collection euh, La petite BD Tech des Savoirs, qui a fait notamment un livre sur le féminisme en 8 slogans que j'avais lu, qui était vachement bien, enfin qui était euh, accessible et tout. Du coup, là, c'est une petite, euh, voilà, petite histoire de la prostitution, bah, c'est intéressant, et je l'ai pas lu, donc euh, c'est bien trouvé. <rire> la cinquième surprise est un clin d'œil. À quelque chose que nous apprécions toutes les deux. Alors, ça, c'est forcément un truc Harry Potter, je pense. Forcément. Oh Oui, c'est un tote bag Friedhobie. Si, c'est pas mignon. Eh, hey, il est beau, bon, hein ouais, comme tote bag. Je vais pouvoir. Ah, et puis il a une petite. Euh... Un petit truc pour le fermer. C'est vrai que c'est rare. Ah, et puis il y a une petite pochette aussi en bout, Avec écrit Harry Potter. Parce que comme ça, ça permet de mettre genre tes clés ici. Et genre pas qu'elles soient tout au fond du sac. Ce qui est quand même assez pratique. Je dois dire. Plutôt qu'un tote bag juste tout simple. Ah bah il est super chou. Et ben bah voilà, dès demain, j'arborerai ce joli sac en guise de sac à main. Merveilleux. Et il reste le cadeau bonus. Qui est. Tu as le droit à une petite surprise en plus. Car j'ai mis beaucoup de temps à t'envoyer ce colis. Ça te sera utile pour ton bugeot. Pour mon bullet journal, c'est peut-être genre des étiquettes, Vu la forme que ça, c'est peut-être genre des, des autocollants ou euh enfin, des trucs à coller. En tout cas. Et oui. Ah, ils sont trop choux. Oui, ce sont des autocollants. Ils sont beaux. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est des autocollants à paillettes. Il y en a des roses et des bleus. Un petit peu en relief. J'en avais un peu des comme ça, mais je les ai beaucoup utilisés. Et ça, c'est d'autres petits autocollants trop mignons avec des petits pandas et des petits des petites chouettes. C'est trop chou. C'est Sosté Green. Ah oh là là, merveilleuse boutique qui n'est pas à Montpellier et qui est par contre euh, Paris, par exemple. C'est trop chou. Donc voilà, j'ai fini ce colis. Oh là là. Merci beaucoup, merci merci Buffy, ça me fait vraiment plaisir d'avoir reçu tout ça. Et puis j'ai hâte de lire les livres du coup et de manger ces bonbons parce que voilà voilà, manger des bonbons c'est toujours agréable. Donc voilà, c'était le dernier euh, swap de l'été, je vous promets, il n'y en avait que deux. J'espère que ça vous a quand même un peu amusé, euh, Voilà, c'est vraiment typiquement la vidéo d'été, euh, on ne sait pas quoi faire, on n'a pas envie de faire des trucs trop compliqués, on n'a pas forcément beaucoup de temps. Et en plus, il fait super chaud, donc voilà, c'est des bonnes vidéos. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.